Alors dans cet exercice, dans un réservoir, on va faire un petit schéma rapide. Donc on a un tube à essai qui contient euh, un liquide X inconnu, hein, je vais le représenter comme ça. Donc ça c'est notre liquide X qui est inconnu. Et on met ça dans un cristallisoire. Un cristallisoire c'est un grand récipient en verre, dans lequel on a un mélange réfrigérant, c'est-à-dire un mélange qui va permettre de refroidir, euh, qui est constitué d'eau, de glace et de sel. Alors quand vous mettez euh, de l'eau plus de la glace, vous avez un mélange à l'équilibre qui est à 0 degré, mais avec du sel, si vous avez mis de la glace euh, très froide, euh, à moins 18 degrés par exemple, qui sort de votre congélateur et que vous avez mis de l'eau de, de assez fraîche, vous allez avoir un mélange au final qui va être à une température inférieure à 0, de, à 0 degré parce que l'eau salée, l'eau de mer par exemple, gèle plus bas que 0 degré. Okay. et on le retrouve d'ailleurs si on regarde sur le schéma on voit bien que euh, lors de notre courbe on arrive à atteindre des températures, des températures qui sont inférieures à 0 degré donc ça c'est expliqué grâce à la présence du sel qu'on a mis dans notre, euh, dans notre euh, eau et notre glace okay. donc bref ça, ça va permettre d'aller refroidir, euh, refroidir notre liquide X jusque moins que 0 degré et on va observer quel est son état Est-ce qu'il est, est qu reste liquide à quel moment il va solidifier Tout en suivant sa température au cours du temps. Euh, tout ça grâce à un thermomètre hein, qu'on va glisser dedans. Voilà, donc euh, vous placez ça, vous avez, votre, euh, vous avez votre liquide qui est à 20 degrés au début. 20 degrés. Et puis au cours du temps, il va aller jusqu'à environ... Euh, environ, pardon, moins 4 moins 5 degrés sur le dessin, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va observer Mais On observe que la température euh, descend progressivement, descend progressivement, et là, elle va marquer un palier très net, c'est-à-dire que vous continuez à refroidir, puisque vous êtes toujours dans un mélange qui est à moins de 0 degrés, et pourtant, la température arrête de baisser, parce qu'à ce moment-là, on a le liquide X qui est euh, en train de se solidifier. Se solidifie. On a un changement d'état, euh, on a un changement d'état, et comme c'est un corps pur, ce changement d'état marque un palier net. Si vous n'aviez pas un corps pur, vous n'auriez pas un, un palier euh, aussi net que celui-là. Donc ça, c'est la réponse à la question 1. Pourquoi peut-on affirmer que ce corps est pur Parce que le palier ici est un palier qui est bien droit, qui est bien net. Okay, donc le, ce palier ici, c'est vraiment l'identification du corps pur. Déterminer la température de fusion du corps, bah là il suffit de lire graphiquement euh, en prolongeant d'un trait euh, en prolongeant d'un trait et on est un peu plus que, euh, la a montré un tout petit peu trop bas, on est en gros à 6,5, euh, on est à peu près à 6,5. Euh, donc, température de fusion du corps, on peut la noter, Theta, Theta ou T, hein, c'est les lettres utilisées pour la température, Theta euh, fusion est égal à 6,5 degrés. Euh, bon, se doute déjà qu'on n'est pas sûr de l'eau, hein, puisqu'une fusion à 6,5 degrés, fusion solidification, hein, l'eau ne gèle pas à 6,5 degrés. Euh, donc c'est pas ça. Alors on va regarder après, en utilisant les données en dessous, c'est-à-dire ce, le petit tableau qu'on a ici, on va regarder qu'est-ce qui correspondra à notre température de 6,5 degrés. Euh, bah l'eau, non, 0 degrés, ça marche pas l'éthanol, moins 114 degrés, on est très loin là on a un, le cyclohexane, on est pile dessus ok, donc ça a l'air d'être euh, notre vainqueur moins 116 degrés moins 8, 5,5 on n'est pas très loin et 2,5 ici, alors on n'est pas très loin euh, mais on voit bien que par rapport à, si j'efface un peu mes différents dessins, euh, si j'essaye de prolonger plus précisément hop, et d'avoir vraiment Ma ligne, si j'arrive à la remonter est exactement sur mes croix, on est vraiment à 6,5. Et en termes de représentation, d'ailleurs, théoriquement, ces petites croix, la hauteur de ces croix, devrait nous donner ici euh, l'incertitude, hein, si on représente ça euh, proprement. D'ailleurs, si je représentais proprement, j'utiliserais un stylo un peu plus fin. Mais cette hauteur-là, ça serait l'incertitude. Donc on voit qu'on serait entre 6 et 7 degrés, mais en tout cas, le 5,5 qui serait ici, pour le benzène, il, il est trop bas donc ici on serait bien sur du cyclohexane ok, cyclohexane euh, voilà, déduire le nom de ce corps pur, on a trouvé la solution alors correction de l'exercice sur la solution inconnue attention c'est un exercice qui va correspondre au TP qu'on va faire donc c'est un exercice à bien suivre attentivement euh, donc Rami a préparé une solution à queue, hein, c'est à dire on a de l'eau avec dedans des ions et vous met au défi de retrouver justement les ions qui sont présents dans cette solution. Une série de tests a été réalisée dont les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Okay Ici. Alors on a quoi On a des réactifs et un résultat du test. Donc les réactifs c'est un produit qu'on va mettre dans notre solution et qui va se décomposer en ions et ces ions vont réagir potentiellement avec les ions qui sont déjà dans la solution pour donner un précipité et en observant ce précipité qui pourra être blanc ou avoir une autre couleur on va pouvoir en déduire euh, en déduire quels sont le, les ions déjà présents dans la solution donc si on nous dit positif au nitrate d'argent euh, normalement si vous connaissez euh, si vous connaissez bien ça vous savez que le nitrate d'argent euh, ça, ça va libérer en fait des ions Cl- qui vont réagir, des ions AG pardon nitrate d'argent, ça va libérer des ions Ag+, qui vont réagir avec les ions Cl- pour donner AgCl, un précipité euh, précipité blanc hein, qui est utilisé, qui noircit à la lumière et qui est utilisé en photographie précipité blanc euh, bon là vous n'avez pas besoin de connaître tout ce détail, on vous dit que c'est positif par contre vous avez besoin de savoir quand même que ça a les ions chlore alors vous avez un tableau ici qui vous rappelle tout ça, on a effectivement euh, le nitrate d'argent, c'est votre réactif euh, va permettre de détecter les ions chlorure en donnant un précipité blanc qui nous à la lumière euh, de même ici vous avez toute une, toute une autre série de réactifs donc qu'est-ce qu'on qu qu a ici On voit qu'il y a deux euh, deux réactions positives qui sont le test au nitrate d'argent et le test à l'oxalate d'ammonium le nitrate d'argent il nous a dit qu'on avait des ions Cl- et l'oxalate d'ammonium, eh ben vous allez voir de la même façon votre petit tableau en dessous, euh, nitrate Oxalate d'ammonium, il est là, ça donne un précipité blanc aussi, mais un précipité blanc qui cette fois-ci indique la présence d'ions calcium. Donc vous avez à la fois les ions chlorure qui ont été identifiés avec le nitrate d'argent, et des ions calcium. Vous avez des ions chlorure et des ions calcium, 1 Ca2+ voilà donc ça c'est les deux ions qu'on a pu identifier alors le schéma type de l'expérience, j'ai pas pris les questions dans l'ordre schéma type de l'expérience, ben, vous avez un tube à essai, dedans vous avez votre solution et ensuite vous allez placer quelques gouttes de votre précipité avec une euh, pipette Oups. avec une pipette ça c'est le réactif hein, vous allez faire tomber quelques gouttes dans votre, euh, dans votre solution et vous pouvez dire éventuellement, alors on n'obtient pas toujours un précipité, là on avait deux tests positifs, deux tests négatifs, mais on peut observer un, un précipité. Précipité si test positif. Voilà, donc rapidement, euh, un petit schéma. Déterminer la nature des ions, donc ça on a démontré que c'était du Cl- et du CA2, la solution était un corps pur ou, en, ou un mélange. À partir du moment où dans votre solution vous avez autre chose que de l'eau vous êtes sur un mélange. Donc déjà, un seul type d'ion, vous êtes sur un mélange. Là, on a quoi dans cette solution On a du H2O, on a de l'eau bien sûr, on a du Cl-, on a du Ca2+. Euh, voilà, chlorure de calcium. Donc on a trois éléments, on est bien sur un mélange. Euh, voilà pour cet exercice. Alors, correction de l'exercice 2, donc représenter le contenu d'une éprouvette. Donc on nous disait 20 ml d'eau et 30 ml de... Cyclohexane. Donc pour un total de 50 ml. Donc si on met tout ça dans une éprouvette, on va avoir, euh, si on prend, allez, je vais graduer ça à peu près, de 10 en 10 ml, 10, 20, 30, 40, 50, 50 ml, on sait qu'on va arriver jusque-là. Au hein. niveau du volume, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, on nous dit euh, qu'on a deux liquides incolores et non miscibles entre dessiner le contenu dans les prouvettes graduées. Donc, est-ce qu'ils vont se mélanger Non, puisqu'ils sont non miscibles. Donc, on va bien avoir une séparation entre les deux. Euh, et par contre, ils sont incolores. Donc, si on veut euh, coller en termes de couleur, on aurait... Euh, le plus dense en bas, le plus léger en haut. C'est là où on va pouvoir utiliser la deuxième partie du tableau, qui est la densité. Qu'est-ce qui est le plus lourd Alors, La densité de l'eau, c'est 1, le cyclohexane, c'est 0,779. Donc le cyclohexane est plus léger, c'est celui qui va être en haut. Et comme le cyclohexane, on en avait 30 ml, on va voir en haut 30 ml de cyclohexane, et en bas, 20 ml d'eau. Mais en termes de visibilité, on ne verrait pas forcément la différence. Je serais tenté pour la représentation de mettre des pointillés pour bien dire qu'on ne verra pas vraiment la différence. En fait, on pourra sans doute euh, remarquer euh, un léger changement parce que les, la, la lumière ne se comportera pas nécessairement de la même façon. Ça dépend de, de l'indice euh, entre, les, entre, les entre les deux liquides. Mais dans l'absolu, ça, ça reste transparent. Euh, voilà pour euh, cet exercice. Exercice suivant. Alors, euh, sur la composition de l'air. Donc ici, on nous donne une enceinte qui contient 80 litres d'air. Donc vous avez 80 litres d'air dans cette enceinte. Et là-dedans, on estime qu'il y a 17 litres de dioxygène O2 et 62 litres de diazote N2. Ces gaz sont-ils les seuls présents dans l'enceinte alors, si vous faites votre petite addition, 62 plus 17, vous arrivez à 79 litres. Donc, il manque un litre. Alors, est-ce que ce litre, ça peut être du vide Non, parce qu'on sait qu'un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. Et donc, les gaz, ici, s'il n'y avait, euh, avait pas d'autres gaz présents, l'oxygène et le diazote utiliseraient tout cet espace-là. Donc, il y a forcément un litre d'un autre gaz. Par exemple, ça pourrait être de l'argon, hein, puisqu'on sait que c'est le premier gaz qui est présent euh, dans l'air normal. Mais après, cet air-là, il peut être... Euh, ce n'est pas forcément un air représentatif de l'air qu'on respire. Donc en tout cas, il y a autre chose. Il y a au moins un troisième, un troisième gaz. Calculez les pourcentages en volume de chaque composante de l'air cité ici. Le pourcentage en volume, donc si vous voulez calculer votre pourcentage, ça va, être, euh, donc ça va être le volume du gaz qui nous intéresse sur le volume total. Et vous allez multiplier par 100 pour avoir votre résultat. Donc ici, euh, on va faire les calculs on avait d'une part euh, 17 litres pour l'oxygène divisé par un volume total de 80 et on multiplie par 100 ça nous donne 21,25% ça c'était euh, votre euh, pourcentage d'oxygène en volume et 62, ça c'était pour le diazote divisé par 80, multiplié par 100 on est sur 77,5% ça c'était 21,25% et ça c'était 77,5% en volume. Hein, attention, vous pouvez avoir des pourcentages en masse, auquel cas vous remplaceriez ces volumes ici par la masse du gaz et la masse totale. Mais là, nous, on travaille que sur les volumes. Euh, voilà pour l'exercice sur la composition de l'air. Alors, pour euh, cet exercice sur l'air inspiré, donc là, on s'intéresse à l'air qu'on a à l'intérieur des poumons. Euh, alors, si on regarde dans l'énoncé, la composition de l'air inspiré est différente de l'air expiré. Hein, si vous le savez, on inspire de l'oxygène entre autres et on va transformer cet oxygène notamment en CO2. Donc dans l'air que vous inspirez, euh, il y aura moins d'oxygène, moins de CO2 que dans l'air que vous allez expirer. Donc là on donne une composition en volume de l'air dans les poumons avant expiration, c'est-à-dire que vous avez un inspiré, vous avez l'air euh, dans vos poumons, c'est 79 de diazote, 16,5 de dioxygène et 4,5 de de euh, dioxyde de carbone. Okay vous avez trois compositions qui sont marquées ici, on a bien un total de 100% si vous faites le total. Le volume global dans nos poumons, c'est 6 litres. Hein on part de ce volume-là. Calculez le volume de dioxyde de carbone dans les poumons avant expiration. Donc là, c'est encore des calculs de pourcentage, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous savez que le pourcentage, ça va être égal à votre volume de gaz divisé par votre volume total fois 100. Euh, mais là on va retourner la formule parce que ce que nous on cherche à calculer c'est le volume de dioxyde de carbone donc notre volume de gaz donc on va dire que le volume de gaz ici ça va être égal au pourcentage multiplié par le volume total divisé par 100 c'est dans ce sens là qu'on va utiliser la formule et comme notre pourcentage pour le co2 c'est 4,5% on multiplie par le volume total qui est de 6 litres on divise par 100 euh, voilà, et on obtient, donc ça nous fait euh, du 0,27 du litres. Hein, 4,5 fois 6, ça fait du... 4,5 fois 2, ça fait 9, fois 3, ça fait 27, divisé par 100, 0,27 litres. Euh, voilà, pas besoin de prendre la calculatrice, mais si, si vous avez un doute, bien sûr, vous vérifiez vos calculs. Euh, 0,27 litres, euh, par contre, on nous dit... On considère que le dioxyde de carbone, ici, provient uniquement du volume courant. Le volume courant, c'est-à-dire, euh, bon là je l'ai présenté, euh, présenté ici en haut, hein. c'est mélangé, mais c'est la, euh, la partie qui rentre et qui sort finalement euh, dans l'air qu'on utilise, qui est beaucoup moins, c'est juste 500 000 litres. Donc si nos 0,27 litres euh, sont dans ce volume courant, euh, le pourcentage à l'intérieur de, de ce volume courant doit être beaucoup plus fort donc on va le recalculer, cette fois-ci on reprend notre formule du pourcentage normal c'est-à-dire le pourcentage dans le volume courant ça sera égal à notre volume de gaz qu'on a calculé maintenant c'est que c'est 0,27 litres de CO2 ah. divisé par le volume total, mais c'est le volume courant celui-ci, 0,5 et multiplié par 100 et là vous allez obtenir, alors le calcul donne 0,54 euh, fois 100 en pourcentage, c'est-à-dire 54% vous avez plus de la moitié de l'air qui ressort, qui sera du CO2. Alors un exercice euh, sur la masse volumique. Donc là on dispose d'un échantillon pur d'un métal gris. Donc pur, on sait qu'on a pur, on sait qu'on a un seul métal, un métal gris, que l'on souhaite identifier. Pour cela on réalise des expériences décrites ci-dessous. Donc quand on a une expérience où on voit qu'on voit à la fois peser, hein, puisqu'on a posé une éprouvette sur une balance, et l'éprouvette avec de l'eau dedans, ça va nous permettre euh, de mesurer le volume, hein, puisque notre solide, je vais le repasser ici parce qu'on ne le voit pas bien. Notre solide ici a une forme toute biscornue. Si vous voulez mesurer son volume, euh, le plus simple c'est effectivement de le mettre dans l'eau et le déplacement d'eau va vous indiquer dans les prouvettes graduées le volume euh, de notre morceau de métal. Euh, alors, on a ici quelques références de masse volumique, on a des masses volumiques ici, là, de quelques métaux. Alors attention, les unités données ici, c'est des kilos par mètre cube. Euh, voilà, donc on a on voit de l'aluminium hein, qui est assez léger, c'est pas pour rien qu'on l'utilise dans, dans les avions euh, le magnésium liant parce que ça brûle très bien euh, et le cuivre et fer qui sont beaucoup plus lourds à l'aide des expériences réalisées déterminées, on va lire les questions déjà la masse de l'échantillon testé, le volume de cet échantillon, donc ça, ça, va être directement de la lecture de notre expérience, de quel métal est-il constitué euh, ben On se doute que là, comme on nous donne des masses volumiques, qu'on va pouvoir déterminer d'abord une masse et un volume, on va pouvoir en, dé en déduire par le calcul la masse volumique ρ, hein, euh, qui est égale à la masse divisée par le volume, euh, et du coup, par comparaison, on va retomber sans doute sur du cuivre, du fer, de l'aluminium ou du magnésium, Sinon, ça voudrait dire que ça serait encore un autre, encore un autre métal. Pourquoi aurions-nous pu, euh, aurions pu éliminer le cuivre avant toute expérience eh Le cuivre, euh, on vous donne, hein, ça, il faut regarder bien, un métal gris. Le cuivre, ce n'est pas gris. Euh, c'est plutôt, euh, plutôt rouge, du cuivre pur. Hein. Vous, allez, euh, vous allez avoir quelque chose de rouge. C'est utilisé, par exemple, pour faire de l'or rose. Euh, on met un peu de cuivre. L'or, c'est un métal très mou. Donc, en général, dans les bijoux, on va rajouter une proportion d'autres métaux pour qu'ils soient... Euh, qu ils, qu ils soient facile à travailler, enfin plus facile, qu'il soit plus solide. Euh, et en fonction de la dose, si vous mettez beaucoup de palladium, vous allez avoir de l'or blanc, si vous mettez plus de cuivre, vous allez avoir euh, justement le, ce qu'on appelle l'or rose. Euh, voilà, alors, c'est parti. Euh, quelle est la masse de l'échantillon La masse de l'échantillon il suffit de lire la balance, attention à la virgule, 54, l'unité ici c'est des grammes, bah c'est juste 54 grammes. Ok, pas de souci. M égale 54 grammes. Quel est le volume Alors le volume, on avait ici un volume d'eau qui était, là on est pile sur la graduation 40, hein, puisqu'on voit que c'est gradué, si je zoome un petit peu, on voit bien qu'on est gradué euh, de 2 en 2, donc là on était à 30, qui était bien net, 32, 34, 36, 38, on est bien sur le 40 exactement, faites attention à bien lire et ici on est où on est Ça a l'air d'être au 60, on est à 50, 2, 4, 6, 8, 60 piles aussi. Ok, donc on est passé de 40 à 60 millilitres, c'est-à-dire que notre volume est égal à, à 20 millilitres, pardon pas 60. 60 c'était l'arrivée, 20 millilitres. Donc on peut calculer notre masse volumique en utilisant la formule M divisé par V, c'est-à-dire 54 divisé par 20, alors attention, euh, ici le piège, donc 54 divisé par 20 ça donne 2,7, mais ça nous donne des grammes millilitres moins 1, okay Donc faites attention, euh, ici des millilitres moins 1 et ici des kilos par mètre cube. On voit bien que, de toute façon 2,7 on aurait du mal à retrouver quelque chose. Alors on, on peut remarquer tout de suite que 2,7 ça ressemble à notre 2700 ici, il faut juste voir si les, les, le nombre de zéros on va dire est correct. En tout cas au niveau des chiffres significatifs ça correspond bien. Donc pour le calcul, vous allez juste faire la division, euh, enfin ah, bah. votre conversion de masse volumique, en utilisant d'une part euh, la conversion de masse, vous allez réécrire ça sous la forme d'une fraction, donc 2,7 grammes divisé par, pour 1 millilitre si vous voulez, et vous convertissez vos grammes en kilos et vos millilitres en mètres cubes. Euh, vos grammes en kilos c'est mille fois plus petit, 2,7 grammes sera 0,0027 kilos, et pour vos millilitres, par contre, attention, vous allez jusqu'au mètre cube, donc c'est déjà mille fois plus petit pour aller au litre et encore mille fois plus petit pour avoir les mètres cubes. Va... Donc vous faites vos calculs vous et vous arrivez sur le 2700 kg par mètre cube, qui est justement ce qu'on cherchait. Donc on a bien de l'aluminium, on a identifié le métal qu'on cherchait. Alors ici, il s'agit de déterminer les états physiques d'une espèce chimique, euh, sachant qu'on a des données euh, qui sont pour chacune de ces espèces-là, la température de fusion et la température d'ébullition. Donc l'état physique de l'espèce qu'on vous demande, eh ben, c'est de dire soit c'est un solide, donc ça c'est pour les températures euh, les plus froides, si on le chauffe au bout d'un moment, il devient liquide, et si on le chauffe encore, ça va devenir un gaz. Euh, donc la question c'est à 20 et à 100 degrés, et à 120 degrés euh, dans quel état se trouve-t-on Alors si on regarde pour l'éthanol, l'éthanol euh, on est ici donc moins 114 c'est la fusion et 79 c'est l'ébullition. Moins 114 c'est ici et 79 ébullition. Donc à partir du moment où on est entre 20 et 120 degrés on est dans notre fourchette euh, on est de, dans notre fourchette euh, entre fusion et ébullition pour 20 degrés donc notre 20 degrés on pourrait faire comme ça le 20 degrés il va être quelque part ici et le 120 degrés il va être supérieur à notre 79 il va être euh, quelque part ici donc 120 degrés vous serez gaz et euh, 20 degrés vous serez liquide donc de même après si on veut prendre euh, pour le suivant petit b c'était le cyclohexane le cyclohexane à 6,5 degrés vous allez avoir la fusion donc si on part de très froid à 6,5 degrés il devient liquide, donc 20 degrés il est encore liquide, à 80 il va bouillir, passer 80, quand vous allez arriver à 120 il sera gaz, donc liquide, euh, liquide à 20 degrés, euh, gaz à 120. Ensuite euh, vous allez passer, alors petit c'est c le méthane, le méthane, méthane, vous voyez que par contre la fusion, c'est à dire le méthane solide c'est à plus froid que moins 180, et euh, à 160, il devient gazeux, donc que vous soyez à 20 ou 120 degrés, vous êtes gazeux depuis déjà euh, longtemps. Hein, donc on est gazeux dans les deux cas. Ensuite, on a quoi On a l'eau. Bon, bah l'eau, on connaît bien, à 20, on sait que c'est liquide, à 120, on est gazeux, on est au-dessus du point d'ébullition de 100 degrés. Euh, voilà, c'était cette, cette ligne-là. Cette ligne euh, on a ensuite l'acétone. L'acétone qu'on utilise en chimie pour nettoyer la verrerie. Moins 94 degrés, vous allez passer du solide au liquide et à 56 degrés vous allez avoir ébullition. Mais 20 degrés vous êtes encore liquide, par contre 120 degrés vous êtes à l'ébullition. Donc on va avoir le même résultat que pour l'eau même si les niveaux d'ébullition sont décalés et de fusion. Euh, ensuite le sel. Alors le sel, pour fondre du sel, il va vraiment falloir le chauffer beaucoup, c'est 800 degrés. Okay Donc je n'ai même pas besoin de regarder la température d'ébullition, qu'on soit à 20 ou à 120 degrés le sel, il est toujours solide à cette température-là. Vous n'avez pas pu le fondre, encore moins le, le rendre gazeux. Voilà pour cet exercice. Alors un dernier exercice, euh, c'est celui qui concernait la composition d'un laiton. Donc un laiton, c'est un alliage de cuivre de zinc. Hein, je vous laisse relire euh, tranquillement l'énoncé. Euh, le but, c'est de déterminer la composition en masse d'un laiton. Hein, composition en masse, c'est-à-dire quel va être le pourcentage de chacun des différents métaux qu'on a dans ce laiton. Pourcentage de cuivre et pourcentage de zinc. Comment est-ce qu'on fait ça bah En fait, on va mettre ce laiton, on va le dissoudre euh, dans de l'acide chlorhydrique. Et on va avoir le zinc qui réagit en fait euh, très fort avec, le, avec les ions H de l'acide, selon une équation qu'on va vous donner en dessous, et qui va vous libérer, euh, qui va vous libérer de l'hydrogène gazeux. Et en mesurant le volume d'hydrogène gazeux, on va pouvoir remonter grâce à ce graphique, euh, à la quantité, à la masse hein, de zinc dans le métal, hein, puisque c'est une réaction entre le zinc et le zinc, et l'acide, donc on va mesurer la masse de zinc. Si on a la masse de zinc, on peut calculer la masse de cuivre, on peut calculer nos pourcentages, ce qui est le but de l'exercice. Euh, donc là, j'ai déjà euh, résolu graphiquement sur ce que vous voyez euh, l'exercice. On va prendre les questions une par une. Première question, recopier, compléter l'équation. Euh, ici, vous avez donc le zinc, le petit s, pour bien préciser que c'est un solide, qui va réagir avec les ions H+, euh, qui, sont, qui proviennent de l'acide chlorhydrique, hein, des H+, et des Cl-, donc ça réagit avec les ions H+, sous forme aqueuse, aqueuse euh, pour donner des ions Zn2+, hein, qui sont cette fois-ci dissous dans notre liquide, et qu'est-ce que ça va donner sous forme de G-gaz bah, C'est le dihydrogène, hein, comme c'est expliqué dans l'exercice. On avait l'information euh, ici, pour former du dihydrogène H2 sous forme gazeuse. Okay donc voilà, ça c'est l'information qu'il fallait compléter ici. Donc là, vous mettez H2 sous forme gazeuse. Je le réécris ici, ça sera plus lisible. Donc plus H2 gazeux à la place de ça. Citer un test permettant de car caractériser le gaz produit lors de cette transformation. Alors pour caractériser de l'hydrogène, euh, il y a un test qui utilise tout simplement euh, la réaction qui se passe... Euh, dans une fusée, hein, le gros réservoir que vous avez par exemple euh, là sur, cette, euh, sur la navette Discovery alors on a des boosters à poudre des deux côtés mais au milieu en fait c'est tout simplement deux gros réservoirs d'hydrogène et d'oxygène et quand on a de l'hydrogène en présence d'oxygène et qu'on a dessous une flamme ça va exploser donc ça, on va avoir un bruit, euh, une détonation donc la façon de déterminer euh, l'hydrogène c'est tout simplement d'approcher une flamme, s'il y a une détonation c'est la réaction entre ce dihydrogène et l'oxygène que vous avez tout simplement dans l'air. Hein, pour la fusée, ils sont obligés d'embarquer l'oxygène, parce qu'au bout d'un moment, à une certaine altitude, vous n'avez plus d'oxygène, donc il a fallu l'emmener euh, dans l'espace. Euh, voilà, donc ça c'est le test qui permet de caractériser l'hydrogène. Question 3, dans les conditions de l'expérience, on recueille un volume V égale 0,32 litres de dihydrogène. Déterminer la masse de zinc qui a réagi. Pour ça, euh, il faut tout simplement, alors soit on vous donne la masse volumique, finalement, de, de ce gaz euh, pour déterminer ça, mais en fait, là vous avez une, directement une lecture graphique. Vous avez ce graphique qui donne la masse en fonction du volume. Hein, si vous calculiez la pente de ça, ça vous donnerait la masse euh, la masse, finalement, volumique de ce, de ce gaz. Donc, on vous dit pour 0,32 litres, finalement, quelle va être la masse de zinc que je vais recueillir. Donc là, j'ai déjà rajouté, alors là, c'était sur l'iPad, donc j'ai fait un copier-coller d'un papier quadrillé pour avoir des divisions bien égales et pouvoir faire vraiment un placement fin, euh, un placement fin de ma lecture, je m'aperçois que j'ai fait n'importe quoi, Il faut que je la remette au bon endroit, on a cette barre qui doit être à 0.32, 0.32 ça serait ici, ok, 0.32 ici, du coup il faut que je redéplace celle-là qui est plus au bon endroit, on va la mettre juste là pour avoir un croisement, donc j'ai une ligne horizontale, je hein, fais ma lecture. Et qu'est-ce que je trouve au niveau de l'axe bon, On reste à peu près à ce que j'avais lu, c'est du 0,88. 0,2 sont répartis en 5 graduations, chaque graduation fait 0,4. Donc si je monte de 2 graduations, ça donne bien ce que je vous ai mis ici, à savoir 0,88. Donc ça, c'était la masse de zinc qui a réagi. Pour avoir la masse de cuivre, bah, il suffit de faire la différence. On avait une masse totale, c'était 2,90. 2,90, donc vous avez 2,90... Moins vos 0,88, ça vous fait 2,02 g de cuivre. Ça, c'est la réponse à la question 3B. En déduire la composition massique de l'alliage étudié, pour avoir une composition massique, vous calculez un pourcentage en faisant un rapport des masses et pas des volumes. Euh, donc si vous, vous voulez avoir le pourcentage euh, de zinc, par exemple, vous allez prendre la masse de zinc, vous pouvez noter ça comme ça, ou... Alors je vous mets les deux notations possibles. Vous mettez entre parenthèses pour préciser euh, ce dont il s'agit, la masse du zinc ou la masse de l'objet. Ou alors, vous pouvez mettre, par exemple, grand M indice Zn et grand M euh, T, par exemple, pour masse totale ou masse objet. Euh, et au niveau du calcul, ça, si vous faites le ratio, vous allez trouver 0,30. Si vous multipliez par 100 pour avoir un pourcentage, ça serait du 30% de zinc. Okay, vous pouvez faire le même calcul mais où, tout simplement la différence, le complément à 100, pour trouver que, la masse, euh, que le pourcentage pardon, de cuivre sera égal à 70%. Voilà pour ce dernier exercice.